toutes et à tous et bienvenue dans les bonus de l'émission Coffee on the Moon, le podcast dédié au monde réel de l'entreprise et de la finance produit par Montcard. Suite au premier épisode focus sur les levées de fonds en temps de confinement, vous avez été nombreux à nous réclamer les entretiens en entier de nos prestigieux intervenants. Aujourd'hui, nous vous proposons celui de Mickaël Ptachek, président de l'Observatoire de la FinTech. Coffee on the Moon, levée de fonds et confinement, le point de vue de Mickaël Ptachek, c'est parti Michael, bonjour, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux du secteur investissement finance de cette courte année 2020 Écoutez, aujourd'hui on traverse une crise inédite qui atteint tous les secteurs de l'économie, plus généralement effectivement la production, aussi les services, la consommation en général, des entreprises et des ménages et donc euh, la fintech n'est pas épargnée par, euh, par cette crise que nous traversons. Les incidences pour autant elles vont être différentes Selon la phase de développement des fintech, celles qui sont bien lancées en souffriront moins que celles qui testent encore leur modèle économique, qui ne sont pas encore dans une phase de commercialisation voire d'industrialisation. Et nos fintech françaises sont des sociétés jeunes, puisque la fintech en France a environ cinq ans, on peut le dire aujourd'hui, qui sont des sociétés en démarrage, en croissance, en hypercroissance. Donc elles sont fragiles par nature, elles n'ont pas deux à trois années de trésorerie devant elles. Et euh, certaines d'entre elles peuvent avoir des ressources internes plus, plus limitées. La diminution d'activité engendrant une perte de chiffre d'affaires met donc une très forte pression sur les FinTech. Ce contexte bah, il pose naturellement la question des investissements dans les FinTech par euh, les corporate et tous les fonds d'investissement. En 2019, on rappelle que 600 millions d'euros de fonds ont été levés par les fintech et parmi ces 640 millions, 440 millions avaient été levés au premier semestre. En 2020 jusqu'à aujourd'hui, mois de mai, nous avons 354 millions d'euros de fonds qui ont été levés. Donc, on va vraisemblablement atteindre le même montant qu'en 2019 au premier semestre, mais sans augmentation alors qu'on était très très bien parti en début d'année avec des levées de fonds records, on s'en souvient, comme Conto dans les néobanques ou Lydia dans le paiement. Pourquoi Parce que les corporates vont moins investir actuellement, puisque principalement les banques ont été très sollicitées durant cette crise. Notamment sur le crédit et aussi pour la poursuite de leur activité dans un contexte qui était inédit pour tous. Et les fonds d'investissement, ils se concentrent davantage sur les participations existantes, s'assurent du pilotage, que le pilotage soit en place pour éviter les accidents de parcours dans leur participation en place. Mais on voit également que les fonds d'investissement closent des tours de table qui étaient démarrés avant la crise ou qui ont été réalisés pendant la crise. Alors, ça concerne principalement des sociétés plus matures. On a vu Alan en France ou Stripe à l'international, mais aussi des acteurs plus jeunes comme Libeo qui vient de boucler une série A ou Agicap également qui vient de boucler une série A de 15 millions. Quelles sont les entreprises qui arrivent à lever des fonds malgré cette période difficile Quels sont leurs critères Alors. Euh, euh, comme pour l'économie, euh, pris dans son ensemble, la fintech est également impactée. Donc, il n'y a pas de raison que ce secteur en particulier échappe aux difficultés de financement que rencontrent les autres acteurs. Et les fintechs rencontrent des critères, euh, enfin des difficultés euh, à peu près analogues à celles des autres acteurs, avec toutefois euh, effectivement moins de difficultés euh, liées à leur continuité d'activité, puisque ce sont des acteurs euh, nativement digitaux, euh, qu'il n'y a pas de point de vente pour la plupart qu'elles sont déjà organisées de façon assez agile et souvent avec des effectifs qui ne sont pas très importants pour le télétravail. En matière de financement, il y a des dispositifs qui ont mis en place pour soutenir les sociétés qui avaient besoin de prêts de trésorerie, donc le prêt garanti par l'État, le PGE. Et finalement, en fait, ces dispositifs-là sont venus assez rapidement, en fait, se suppléer aux dispositifs qui étaient qui étaient en place, puisqu'en fait. Les acteurs ont pu solliciter auprès de leurs banquiers, sans garantie ni caution personnelle, 25% du chiffre d'affaires de l'année qui précédait, en fait, l'année que nous traversons. Donc, en fait, ce sont des dispositifs qui ont pu aider ces acteurs, en fait, à passer ce moment difficile, de même que des dispositifs, en fait, d'allègement de charges ou de décalage de paiement des dettes vis-à-vis -vis des organismes sociaux et fiscaux. En termes de métiers, si on peut avoir une analyse des métiers qui sont plus ou moins prisés par les investisseurs, que ceci soit les fonds d'investissement ou banquiers, on a observé en fait que le paiement est un des métiers de la fintech qui, en principe, connaît le moins de difficultés, car une partie de l'économie a continué à fonctionner pendant cette période de crise, notamment avec le e-commerce. Et le paiement en ligne, la consommation, elle a diminué dans son ensemble, mais en fait, la part du e-commerce, elle, a augmenté. Et donc, qui dit e-commerce dit paiement en ligne. Et le secteur fintech des paiements sont particulièrement bien positionnés sur ce secteur-là. Et les particuliers ont continué d'acheter en ligne, de se faire livrer des produits ils ont besoin de les payer premier secteur euh, le, le, le paiement. Deuxième secteur important aussi c'est le secteur de l'assurance compte tenu de la récurrence de ses revenus euh, pour les sociétés d'assurance, d'AssurTech euh, déjà bien lancées. Il y avait une exposition qui était moindre euh, on va dire euh, à l'arrêt ou euh, au ralentissement de l'activité. Et enfin dans le secteur des néobanques, euh, pour les néobanques qui euh, ont des modèles à revenus récurrents, euh, elles ont été euh, freinées, on va dire, par l'acquisition, mais en revanche, euh, les finances mensuelles continuant à, à, se, à se régler, le choc a pu être moins important que dans d'autres secteurs. Euh, modulo, bien sûr, la commission interbancaire, euh, qui est euh, un revenu non négligeable dans ce secteur, qui diminue en fait à mesure que la masse des paiements euh, diminue. On a constaté aussi que pendant cette période, les projets à proposition de valeur dans la proposition de valeur résonnent réellement avec le contexte économique particulier que nous traversons ont réussi à lever. Donc deux acteurs principaux ont été observés, l'un présentant une gestion prédictive de la trésorerie pour les PME TPE qui est un sujet qui est très important dans la période de controverses, ou encore un acteur qui opère dans l'amélioration des délais de règlement interentreprise. Ces deux thèmes ont fait partie des acteurs qui ont réussi à se financer de façon importante, à respectivement 4 et 15 millions d'euros durant ce dernier mois, dans le cadre de leur financement. Michael, il y a peut-être un délai à prendre en compte entre toutes les négociations et tout le processus de levée de fonds et l'annonce qui en est faite dans la presse Ce que nous savons des levées de fonds qui ont été annoncées effectivement pendant la période Covid, c'est qu'effectivement pour certaines d'entre elles, elles avaient été démarrées avant. Les investisseurs également auraient pu reculer le closing. Mais pour un certain nombre d'entre elles, elles ont pu se, se continuer à se mener et se finaliser durant cette période. Mais la tendance de fond de la fintech, elle est là. Il y a un réel besoin de transformation des services financiers. La crise va avoir pour effet de digitaliser encore davantage l'économie puisqu'en fait, les, les acteurs marchands qui avaient une part faible de e-commerce vont se rendre compte de difficultés réelles d'une part moindre du e-commerce dans ces ventes. Donc en fait, la tendance de fond de ce qu'apportent les fintechs à la transformation des services financiers, elle ne disparaît pas. Au contraire, en fait, elle, elle s'accentue. On a vu dans des économies asiatiques,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 la fintech, dans son ensemble, est elle-même une organisation qui est née après la crise des subprimes en 2008. Pas pour la même cause sanitaire ou de confinement que nous traversons actuellement, mais en réponse en fait à un système financier euh, qui avaient euh, causé des dégâts euh, à l'économie puisqu'en fait euh, la crise économique était née euh, d'une crise financière. Euh, et ce sont euh, au départ pas du tout des acteurs tech mais euh, des anciens banquiers euh, qui ont souhaité euh, réinventer en quelque sorte les services financiers à travers euh, des start ups qu'ils ont créées, qui se sont financées qui ont réalisé de, de, des méga levées de fonds et qui aujourd'hui sont devenus des acteurs euh, incontournables du paiement, du financement, des néobanques, de la surtech, de la Rectech. Et une crise, effectivement, euh, naissent de nouvelles habitudes, euh, de nouveaux usages et de nouvelles organisations. Donc on connaît aujourd'hui les fruits dix ans après, et euh, il n'est pas du tout impossible, euh, même très probable, euh, qu'on rencontre d'ici quelques années les mêmes effets. Michael, est-ce qu'il y aurait une actualité que vous souhaiteriez mettre en avant de l'Observatoire de la FinTech Écoutez, Nous avons eu le plaisir de publier, euh, en ce début d'année 2019, l'année de la FinTech, euh, publication de l'Observatoire de la FinTech qui revient sur les principaux trends de l'année écoulée. Et On vous donne rendez-vous naturellement euh, au début du mois de juillet pour euh, la publication le semestre de la FinTech qui reviendra sur les trends du premier semestre de l'année 2020 avec naturellement une phase importante euh, rédactionnelle liée aux incidences du Covid dans la période que nous venons de traverser euh, sur l'industrie de la FinTech. Et enfin, toutes nos informations, nos actualités euh, sont à retrouver sur le site internet de l'Observatoire de la FinTech, www.fintech-metrix.com Ce bonus vous a plu Dites-le nous D'autres viendront. Pour cela, rendez-vous sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube. Et sur notre site internet mooncard.co A bientôt